— Bonjour, Claire. — Bonjour, Anthony. — Alors euh, il y a deux jours, les échos euh, publiés, euh, leur, le baromètre de l'entreprise préférée des Français. Et pour la première fois depuis cinq ans, euh, Amazon n'est plus premier. — Effectivement, Anthony, grosse surprise, hein, puisqu'il y a deux jours, nous de voir les échos, le classement OCNC, qui recense les enseignes préférées des Français, montrait qu'Amazon n'était plus premier. Et euh, c'est une première euh, depuis plus de cinq ans. Ouais. Et ceci, euh, finalement, va dans ce que nous, nous voyons aussi, c'est-à-dire que d'autres enseignes peuvent être meilleures qu'Amazon, qu'Amazon n'est pas euh, la seule société à savoir satisfaire ses clients et surtout, eh bien, Amazon perd des places. Amazon perd des places sur la qualité de service, un peu sur le prix, sur le rapport qualité-prix. Le consommateur perçoit réellement l'automatisation des process, perçoit que sur la marketplace, eh bien, la qualité n'était pas la même que sur le site traditionnel d'Amazon et que, euh, eh bien, demande un peu plus d'humains, un peu plus de conseils, bref Amazon perd euh, presque 12 rangs sur le critère de la qualité et 2 sur le prix, donc wow. euh, et oui c'est une chute d'Amazon dans ce classement. Alors qui a pris la place du coup Et eh bien le premier, c'est Decathlon eh oui. et euh, Decathlon c'est une enseigne que l'on connaît bien puisque Decathlon été lauréat du prix Excellence Client que nous avions lancé l'année dernière avec Ipsos et l'Académie du service, Decathlon mmh. c'est réellement prendre soin de ses clients, toujours dire oui, gagner le, gagner le oui, apporter du service en magasin, euh, faire, prendre soin également de ses employés. Et euh, ce n'est donc pas une surprise de la retrouver sur le podium. Mais euh, on retrouve également Picard devant Amazon. Ouais. Picard, autre lauréat du prix Excellence Client, qui là aussi, par sa différenciation, par ses produits, par son soin à apporté à ses employés et à ses clients, euh, c'est les satisfaire et euh, faire mieux que des enseignes purement online. Alors comment en profiter boursièrement, puisque ces deux entreprises ne sont pas cotées Eh bien, ces entreprises ne sont pas cotées, mais Pika émet de la dette. Et donc, chez Trusty, nous avons bien sûr des fonds actions, mais nous avons aussi des fonds diversifiés, plutôt mixte encadré maintenant, euh, qui investissent sur des taux et donc euh, sur lesquels on peut retrouver de la dette Picard. Et euh, ceci, euh, effectivement, on est assez content de voir ce classement puisque à la fois cela valide notre méthode, et cela oui. valide le prix Excellence Client, mais aussi euh, cela nous permet de voir que euh, eh bien, notre rébellion des acteurs traditionnels est bien en cours. Merci beaucoup Claire.